Bienvenue sur le live. Le plus beau live du monde. Parce que sinon c'est pas un live. 25. Terminé. J'ai perdu. Effectivement, tu as perdu. <rires> Quoi Moi évolue. Ok, ok, on va au mon mais Marie, au... mais mais oui mais poisson roi, voilà, quand ça coule. J'aurais dit <rire> si j'avais vu direct, franchement aurait été abusé. Mais non. Mais bon, on va faire un détritus. Non, non, non! non Je l'avais, je l'avais, je l'avais, je, je me dégoûte. Ah bah voilà, le Pokémon de zone qui est un Skynax. Croisez toi Yes. C'est bon. Léorica. Léorica envoyé au PC. Va me faire défoncer. Oh, hey, MRT, toi aussi je fais des achats! J'ai acheté tout un tas de poupées et de posters. Bien sûr, j'ai aussi attrapé plein de Pokémon, je les entraîne correctement aussi. En fait, j'aimerais plutôt savoir si toi, MRT, tu dresses te plutôt tes Pokémon. Je le battre contre toi pour que tu me montres tes Pokémon. Allez, c'est parti. Tes Pokémon ne pourront pas battre ceux que j'ai élevés, MRT. bon mais on est bon on est bon on est merveilleux on est bon oh là là on a gagné 222 xp je crois que c'est le dernier combat contre flora hein, je sais plus du tout mais on est en la fin ce combat t'a permis de progresser n'est ce pas non franchement <rire> j'ai connu pire comme combat je pense que je vais bientôt rentrer à bourg en vol j'ai attrapé un bon nombre de pokémon et mon pokédex se remplit alors je vais faire tout voir à papa Qu'est-ce que tu vas faire Rassembler tes badges J'ai reculé le défi de la ligue euh, pendant que tu rassembles tes badges. Je continue à remplir mon Pokédex. J'aurai fini avant toi. A plus tard Pas encore toi. Tu as fait échouer nos plans à plusieurs reprises, mais là tu arrives trop tard. L'orbe bleue qui était au sommet du mont Mémoria. Moi, Max, je l'ai proclamé mien. Ah je vais enfin réaliser ma grande ambition. Venez équipier, en avant pour poivre sel. Oh non. Oh non. Ce n'est pas possible. Je suis vieux je comme ça parce que je suis bizarre. Comment il peut pu prendre l'orbe bleue Il ne faut jamais séparer l'orbe bleue et l'orbe rouge. Il forme un tout! Mais j'ai une chaîne YouTube, je peux vous sauver! Hmm. Tu as une chaîne YouTube? Brans l'orbe rouge qui reste! <rire> Rattrapage. ce type 1 et récupère l'autre orbe! Orbe rouge! Ah bah, Nénucrit, on pourrait avoir euh... Euh, un tentacule. Hein. Hop, on va mettre Hermione en première position! On va faire comme tout à l'heure. Sauf que tout à l'heure j'ai merdé. Totalement en plus. Allez, je reste dans les nucrites. Il y a un Pokémon là. Voilà. Tentacool. C'est bon. Voilà. Si on l'a pas, on l'aura au tour prochain. Appelle tant à Cool. franchement, tu me déçois appelé tant cool couille pour il qu'il ya des gens qui me donnent des idées. En effet, nous comptons progresser grâce à l'exploration. Une espérée que des nous avoir accordé un peu de votre temps. Nous espérons vous revoir et des nouvelles découvertes. Voilà, ouf, c'est la première fois qu'on me filmait pour passer à la télé. C'était stressant au MRT elle est en pleine forme nous avons une grande découverte en explorant les fonds marins nous avons trouvé une caverne sous-marine sur le chenal 128 nous il de façon qu'il s'agit de l'habitat d'un pokémon que nous croyons disparu mme à l'espace mais bien sûr hein. nous l'asie magma nous allons prendre le contrôle de votre marin il est -il inutile vous y opposer sans nous y rendre compte notre opération <rire> Oui, nous restons plus qu'à découvrir ce que l'a dit magma Prévu euh, de paix euh... Qu'est-ce que c'est Et d'où ça peut être On dirait que quelqu'un parlait avec un mégaphone. D'où venait ce son Ça vient du port Le sous-marin essaie de le prendre. Vide, viens avec moi. Eh je compatis <rire> Tous ces efforts pour me suivre jusqu'au mon memoria. Maintenant, personne ne peut nous arrêter. Ou peut-être qu'on tue nous suivre avec notre plan.. Ah Nukri, haha Pourquoi Pourquoi la team Magma a-t-elle révélé où est sa planque <rire> Electrode Traumatisme du repère me reviennent là. Ah, t'y as joué quand t'étais gosse Non, non, moi le, le traumatisme c'était à la route. Euh, tu sais, le, le combat juste après la Vendia. En juste avant la Vendia, c'était ça que tu devais faire contre euh, Flora. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Ce combat là était ouf vas-y. Ce combat-là, lui, m'a marqué, genre, hein, c'était Ou le combat contre Norman, celui-là aussi, était Waouh. Genre, j'ai perdu beaucoup de Pokémon là-dessus. On passe ce Nuzlocke-là. Hein. Il y a les là avant, j'avais perdu beaucoup de Pokémon là-dessus. Alors oui, alors comment on va l'appeler Comment on appelle cette boule électrique Et ben je laisse le chat à hein, décider le nom d'habitude ça va me porter la poisse mais bon bob <rire> bob pour bomberman Fortnite games franchement ça me manque mais de fou tu vois alors... c'est trop bien ça genre 2% je l'attends mais euh, pas autant que fort games où là franchement je trouve c'est là où c'est un format où tu permets beaucoup de choses tandis que bah déjà au milieu de la musique je m'y connais rien du coup je regarde 1% 2% bob ça se lit dans les deux sens donc c'est cool c'est vrai Hé hey, hé! Hey, hey, hey. Alors moi aussi, je l'ai payé en lui, hein! Les... Bah ça va, tranquille, et toi? Bah tranquille, tranquille. On a, on a fait la team magma en ce moment, et puis après. Pendant que je m'amuse avec toi, notre chef a terminé ses préparations. Et il se barre! Hé hé hé! Notre chef est déjà en route vers une caverne sous la mer. Si tu veux te lancer à sa poursuite, tu ferais bien de, de chercher dans le vaste océan derrière Nanukrit. Mais qu'est-ce que tu vas trouver? Hé hé! Hey, hey, hey. Ah, bah voilà! Pierre, M.R.T. Ah oui, c'est chez moi. C'est un peu gênant que ce soit aussi vide ici. Oh, tiens, tu devrais prendre CS. Elle contient plongée. Je l'ai déjà apprise dans mon Pokémon. CS 8. C'est bon, je l'ai. Quand tu utiliseras Surf, tu verras des zones plus sombres. Utilise plongée si tu es en dessous des profondeurs, tu iras au fond de la mer. Si tu veux remonter à la surface, utilise plongée à nouveau. Cependant, à certains endroits, il ne sera pas possible de remonter. Allez, marie là a déjà marie je sais plus non je pense pas je vais éviter ça. super ball vas-y c'est juste une master ball sur un pokémon de zone je suis dégoûté il y a un Pokémon de zone que je veux absolument, c'est Groudon, parce que. Bah, ben, il peut être cool. Picablo. Picablo. Euh, on va fuir. Fuite impossible. Ah oh, putain. n'importe quoi mais ça me saoule voilà en fait, c'est un peu le sheringan parce que là il a réussi à anticiper euh, ce que l'autre allait dire Allez, c'est parti, on y va C'était la bonne C'était celui du milieu Tu <rire> m'as le. Eh hey, si je le faisais, ça peut être <rire> c'est pas tout de suite qu'on je l'affronte un hein. Par contre. Euh... Max si. Il ne bouge pas, reste là. Hmm, ça c'était toi alors c'est toi en fait vu regarde comme c'est beau la silhouette endormie de l'ancien pokémon groudon j'ai entendu ce j'ai attendu ce jour si longtemps je suis surpris de voir que tu as réussi à me suivre jusqu'ici mais tout est fini désormais pour que je puisse réaliser mon rêve il faut que tu disparaisses maintenant ok Ça va bon Vous avez battu, leader, magma, Max. J'ai encore perdu. Eh oui, tu es Hum, Je te fais si Je dois reconnaître que tu as vraiment eu talent. Mais je suis en position. Avec ce bleu, Grouton peut... L'arbre bleue commence soudain à briller. Il va réveiller Grouton. Quoi Je, je n'ai rien fait du tout. Pourquoi l'orbe bleue Où est passé Groudon hum, C'est un message envoyé par nos membres qui sont à l'extérieur. Oui, qu'est-ce qu'il y a Le soleil chauffe très fort. Bon, ça devait être C'est pour cela que nous avons réveillé Groudon pour aller le désir de la Team Magma. Et tendre à la surface terrestre. Quoi Il fait bien plus chaud que prévu. Si chaud que ça devient dangereux. Ce n'est ce pas... C'est simplement impossible. Restez à vos postes et maîtrisez la situation. Quelque chose est anormal. L'orbe peuple est censé réveiller et contrôler Groudon. Mais pourquoi, pourquoi Groudon a-t-il disparu Pourquoi Qu'est-ce que tu as fabriqué Max, tu as finalement réveillé Groudon, n'est-ce pas Qu'est-ce que va devenir le monde si le soleil continue à briller ainsi pour l'éternité Les mers du monde entier vont assécher et disparaître. Qu'est-ce que tu dis L'orbe bleue devait me permettre de contrôler Grenade. Ce n'est pas possible. On n'a pas le temps de discuter de ça ici. Va dehors et vois toi-même. Si ce que tu as réalisé, c'est bien le monde que tu désirais. MRT, viens, il faut que tu partes d'ici. Qu'est-ce qu'il est arrivé quelle, quelle misérable scène Ai-je commis une telle erreur je, je voulais juste... Arthur, tu comprends maintenant. Tu vois finalement que ton rêve a tourné au cauchemar, un vrai désastre. On doit faire vite, on doit agir avant que la situation ne devienne incontrôlable. MRT, nous à Team avons suivi la Team Magma pour éviter que ce arrive. Tu nous as été d'une grande aide, mais je crains que le pire soit arrivé. Les choses sont allées trop loin pour qu'un enfant comme toi réussisse à... Laisse-nous débrouiller et part avant qu'il ait temps. C'est contraire à nos croyances. Un Pokémon très ancien... Son pouvoir est incroyable. Il a perturbé l'équilibre de la nature. Ok. Et Marté, que se passe-t-il C'est terrible. Ça continue tout, Wen. Non, le monde entier va s'assécher. Le soleil ardent qui cause ce désastre fait rage au-dessus de Athanopolis. Que peut-il bien se passer là-bas Inutile d'épiloguer là-dessus. Les réponses sont à Athanopolis. Je ne sais pas ce que tu comptes faire, mais... Il ne fais rien d'imprudent. Ok, je vais à Netanopolis. Hey MRT, tu es là aussi, malgré ce soleil ardent Ah oui, tu peux écouter ce que mon ami a à te dire Je m'appelle Marc, je suis le champion d'arène de cette ville. J'ai aussi été chargé de la protection de la grotte d'origine. Ce soleil ardent est causé par un grand pouvoir émanant de la grotte d'origine. C'est l'orbe rouge, je vois, suis-moi. Ce Le soleil, les hommes et les Pokémon n'ont besoin de rien de soleil pour vivre. Mais pourquoi ce soleil nous remplit-il d'effroi L'ardeur du soleil de dessus d'Athanopolis s'intensifie, toute la région d'Oen sera bientôt touchée par ce vif éclat. Si cela devait se produire. La grotte Origine est devant nous. Personne à n'est autorisé à entrer dans la grotte Origine. Mais il faudra que tu y aies avec ton orbe rouge. Il ne faut que tu ne penses à ce qui t'attend dans la grotte. MRT, je n'aurais jamais cru que, pu... que tu puisses porter l'orbe rouge. Tu seras très bien avec tes Pokémon, tu vas pouvoir accomplir ce que tu veux. J'en suis persuadé. Alors, je commence rapidement à rayonner. Ah non, je pensais qu'il a me fois une attaque avant, mais non, ça va. Voilà. Bon. Lul. C'est quoi déjà Après, tu montes vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Et voilà Mais oui Ça <rire> juste un dessin. Et tout est sauvé. La situation est sauvée. Au bout de 4000. Eh hey Je trouve que tu es un peu... Euh... Voilà. Hein. Genre c'est bon quoi, genre... Euh... Voilà. Et puis au pire voilà. <rire> Importe 4300 Oh Bon que ça vous a plu, moi ça m'a plu, c'était cool. N'hésitez euh, pas à liker pour YouTube, à mettre un commentaire, à aller sur mon Twitter, aller sur mon Discord. En hein, bref, c'était Mister Tiger. salut, salut.